On entretien une heure et demie quand même, euh, bien qu'on nous avait dit une heure. Et chaque président a pu quand même euh, présenter euh, les grandes lignes euh, décidées hier soir en réunion, car il est clair que nous ne voulions pas que chaque personne puisse répéter les mêmes choses. Euh, déjà sur la RGEC, bon, nous avons une personne qui en a parlé, et nous avons fermé pour présenter effectivement une motion euh, commune euh, au président. Il nous a demandé de le faire parce que nous avons ces mêmes problèmes dans nos territoires. Concernant la Guadeloupe, euh, j'ai plutôt été Marie-Spanchard aussi, qui a pu intervenir sur euh, les trois dossiers qui nous tenaient à cœur, notamment euh, le dossier de l'eau. Euh, 980 millions, nous avons expliqué un peu la, la lenteur administrative, le temps que ça prend, que nous sommes en train de nous battre pour qu'il puisse avoir un syndicat unique ou voire deux syndicats. Comme la région le dit, j'ai entendu certaines choses, mais je préfère ne pas répondre, car il faut savoir pour l'instant que la région a investi 32 millions sur le barrage de Moreau et ce sera un un ouvrage qui redonné par la suite à, au département. Donc là, nous avons expliqué un peu les 50 millions par année que nous voulons euh, investir, mais que les choses traînent. Donc il faudrait qu'on puisse nous accompagner financièrement dessus. Nous avons parlé aussi de la banane pour arriver aux 100 000 tonnes pour permettre la, le recrutement de 500 euh, jeunes guadeloupéens, ces 500 agriculteurs et peut-être permettre à ce qu'il y ait d'autres euh, euh, recrutements euh, indirects et cela aussi permettra par la suite à Dunkerque aussi de pouvoir recruter, il faut le dire aussi, euh, euh, de, des jeunes. Cela augmente euh, la charge de travail de Dunkerque, de qui a eu le président monsieur Xavier Bertrand qui nous accompagne dessus, qui a même déjà écrit euh, à ce niveau-là au, au ministre de, de l'Agriculture. Euh, pour pouvoir nous accompagner rapidement. Nous sommes prêts à y aller, prêts à accompagner les agriculteurs. Maintenant, c'est administrativement et que l'État français puisse nous accompagner. Peut-être l'Europe qui a une autorisation à donner. Et par la suite, nous avons parlé des grands projets structurants qui, qui nous tient à cœur, notamment euh, euh, le, le bus de mer, le transport, avec le bus de mer euh, qui est porté euh, qui est par euh, le SMT, bien que le transport sera en 2017 une, euh, sous contrôle de la région, mais surtout aussi euh, le transport aérien pour les îles du Sud qui sont oubliées. Nous avons parlé aussi des gros chantiers euh, que nous aurons à mettre en œuvre, qui va nous coûter énormément, donc euh, il fallait vraiment toucher quelques mots là-dessus et finir par le dossier de l'emploi, l'emploi, la formation des apprentis, pour que nous puissions mieux mobiliser le FSE et que les Luciens peuvent...